Investir à Lille, c'est peut-être la bonne idée en ce début d'année. Manuel, qu'est-ce que tu en penses Suivez-nous dans cette visite à Lille. On est aujourd'hui à Paris 11e. On va vous emmener à seulement 2 heures de Paris en voiture et 1 heure en train dans la magnifique ville de Lille. Une ville à la fois étudiante et très recherchée pour sa qualité de vie. Michael, il me semble que tu connais un petit peu la ville je connais un petit peu la ville pour avoir étudié à l'EDEC Business School un petit peu avant, qui est un magnifique campus entre Croix et Roubaix. C'était à l'époque rue du Port, ça ne me rajeunit pas. Et on vous emmène aujourd'hui pour une journée exceptionnelle, puisque Investissement Locatif, euh, qu'on a confondé avec Manuel, s'est installé à Lille il y a maintenant un petit peu plus de six mois. C'est un véritable boom parce que c'est salué par l'ensemble de nos clients investisseurs. On a une magnifique équipe. On va prendre possession de locaux. Ça va être vraiment une journée intense où on va pouvoir vous faire découvrir la ville de l'intérieur. Suivez-nous dans cette visite de Lille. C'est parti. Bienvenue à Lille, sous le soleil, on va en même temps tuer les préjugés. 153 bis Boulevard de la Liberté, c'est un grand jour pour Investissement Locatif, Daniel. On est super heureux d'avoir pris possession de nos bureaux lillois Place de la République. On est très très bien situé, on est comme tu l'as dit Mickaël, sous le soleil de Lille et on est bah, impatient de vous accueillir, vous, les clients Investissement Locatif qui réalisez déjà des projets à Lille avec l'équipe dans nos locaux. Oui, on a lancé l'activité lilloise il y a quelques mois, c'est un véritable boom. On en profite avec Manuel pour vous remercier sincèrement de votre confiance, votre confiance sur le territoire français de manière générale, mais plus particulièrement à Lille, parce que vous avez été nombreux et nombreuses, à vouloir vous faire accompagner pour qu'on vous trouve l'opération la plus rentable, les pépites lilloises, et, pépite lilloise. et c'est pour ça qu'on s'est installé dans cette ville, puisqu'il y a effectivement de gros atouts, on vous en parlera un petit peu plus tard avec Manuel, et l'idée c'était de pouvoir à la fois accueillir bah, beaucoup mieux nos clients sur un emplacement numéro un, un emplacement de choix, et à la fois bah, pouvoir bien installer notre équipe, puisque ça a toujours été la mentalité qu'on a eue avec Manuel. Comme on aime le dire, on veut mettre les gens bien, on veut que nos salariés bah, se sentent bien dans cette activité, et se sentir bien c'est déjà avoir un bel emplacement pour eux, et pour vous. L'accès est très simple, que vous veniez en voiture ou en transport en commun, c'était un critère principal pour nous. Il y en avait deux en fait de critères. Il y avait l'accès facile, et il y avait également la visibilité. On va vous emmener tout de suite visiter euh, cette magnifique boutique dont on vient de prendre possession. Il va falloir avoir un petit peu d'imagination puisque les meubles arrivent en début de semaine et que c'est seulement ensuite qu'on aura l'enseigne investissement locatif, qu'on affichera fièrement nos couleurs bah, sur le boulevard de la liberté à Lille. Suivez-nous pour la visite. C'est tout de suite, c'est juste ici. En termes de visibilité, Mickaël, est-ce que tu peux nous dire euh, sur le, la visibilité rue, ce qu'on va re retrouver dans ce local Alors en termes d'immobilier, on est entre 60 et 70 mètres carrés pour que vous ayez un ordre d'idée. Euh, et on est sur ce qu'on appelle en immobilier un rez-de-chaussée surélevé c'est à dire c'est important pour nous d'avoir une boutique sur rue c'est toujours on a toujours voulu avoir des locaux commerciaux plutôt qu'en étage et des bureaux c'est un choix on aurait très bien pu être en bureau c'était pas pour autant gênant mais on souhaitait en même temps avoir de la visibilité pour faire d'une pierre deux coups là c'est intéressant parce que du coup on prend de la hauteur par rapport aux passants puisque on va rentrer dans ce local on est environ à 1 mètre de hauteur donc rez-de-chaussée surélevée c'est bien parce qu'on domine un petit peu pour la luminosité c'est mieux pour l'accueil clientèle c'est mieux pour plein de raisons des raisons aussi d'humidité, etc c'est beaucoup mieux d'être en en, en hauteur plutôt que vraiment directement euh, sur le sol. C'est le cas de figure qu'on a aussi dans une de nos boutiques euh, parisienne, donc c'est plutôt agréable parce qu'il y a vraiment un décroché par rapport à la rue. Très bonne visibilité parce qu'on est sur un grand boulevard, boulevard de la liberté, du coup beaucoup de passages, beaucoup de passages de voitures et beaucoup de passages, comme vous pouvez peut-être le voir derrière moi, de passants. il est environ midi quand on tourne cette vidéo, donc il y a pas mal d'étudiants que vous voyez derrière qui doivent être euh, à la pause déjeuner. Euh, Manuel, tu peux peut-être nous présenter euh, bah, en, en, en les caractéristiques un petit peu de luminosité et puis on va rentrer dans ce local. Je vais juste avant vous raconter une petite anecdote là où on se tient et je vais essayer de vous faire apparaître à l'écran la photo. Bah, il se trouve qu'un très grand homme a été photographié devant ce bâtiment. C'est un bâtiment qui est historique sous le porche, devant le porche. Pour être plus précis, le Général de Gaulle a été pris en photo. On va vous la faire apparaître à l'écran pour que vous puissiez voir. Alors sur les caractéristiques, on voit qu'on a ici bah, toute la façade qui est directement sur la rue le boulevard donc la rue principale et on a également un retour de l'autre côté on est sur une boutique d'angle bah, je vous invite à nous suivre On va vous faire la visite tout de suite voilà bienvenue à l'intérieur du local investissement locatif ça résonne un petit peu puisque préalablement c'était une galerie d'art et qu'on n'a pas encore amener notre mobilier. Comme vous le savez, maintenant, on a une identité de marque et on meuble tous nos locaux avec le même univers et on aura l'occasion de vous montrer d'ailleurs très bientôt une autre de nos boutiques parisiennes, Rue Seden qui accueille nos archis, où on va également mettre le même univers. Euh, en termes d'identité de marque, Mickaël, pourquoi est-ce que tu as voulu, puisque c'était toi qui nous a fait cette demande, de dire je voudrais qu'on ait cette identité avec des meubles très haut de gamme. Oui, moi, je voulais euh, en même temps pour déjà se créer une identité parce qu'on l'avait pas au début. Donc, un jour, on a décidé effectivement de se créer une identité. Deuxièmement, je voulais qu'on ait du mobilier à la fois moderne, mais également intemporel. Le risque toujours quand on veut créer un style de décoration, c'est que ça plaise à l'instant T mais que dans 5-10 ans, et nous on s'est toujours installé là pour être dans la durée, bah ça ne plaise plus ou que ce soit démodé, à la fois en termes de qualité, en termes d'usure, mais à la fois en termes de ressenti par rapport au, au mode actuel. Euh, donc on est sur un mobilier qui est en acier, euh, qui est noir, euh, moi ce que j'aime c'est le contraste, le but c'est aussi que ce soit agréable pour les clients et pour nous, et que ce ne soit pas trop tranché euh, en termes de style de décoration. Et ce qu'on a dé déployé dans toutes nos boutiques, à l'exception euh, de celle-ci où on est sur un parquet chêne massif, mais en lame, les autres sont en pointe de Hongrie. Mais j'aime ce contraste entre le clair du sol, un parquet chêne clair, mur blanc et on va avoir du mobilier qui est noir donc c'est aussi parce que c'est intemporel, c'est classe et ça met en valeur en plus ce magnifique mobilier par le contraste clair et plutôt beaucoup plus sombre bien sûr du noir pour le mobilier. C'est du noir brillant, on vous invite à venir dans nos locaux Investissement Locatif bien sûr pour parler de votre projet et pour découvrir aussi les univers concrets. Voilà donc sur ce local comment ça se passe On a une un open space, une grande surface principale vous voyez ici qui est très bien éclairé. on a une hauteur sous plafond d'environ 3 ,50 m. 50 euh, donc c'est considérable et ça permet d'apporter énormément de lumière et une sensation d'espace qui est très agréable. Voilà c'est ici qu'on installera donc une console d'accueil pour que bah, les clients qui souhaitent venir puissent rencontrer notre conseiller puisqu'on veut que vous ayez un conseiller investissement locatif à Lille pour vous parler, et vous guider en live pour ceux qui veulent euh, un rendez-vous physique sur votre projet d'investissement et également ici qu'on mettra le reste de l'équipe en sachant que dans cette partie-là, on a une salle de réunion où on aura une table probablement ovale euh, avec des, bien entendu des fauteuils autour, hein, tout ce qu'il y a de plus classique, avec une jolie euh, décoration dans, les, dans la pièce de manière à recevoir nos clients, parler de vos projets et permettre à l'équipe également qui doit faire des réunions régulièrement sur des projets de clients bah, de faire les réunions dans des bonnes conditions. Moi, je suis tombé amoureux de ce local sur un facteur, c'est vraiment cette luminosité. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte ici, mais on est sur un pan vitré avec trois grandes fenêtres. Toute l'entrée ici qui est complètement vitrée et on a encore deux euh, pans de fenêtres de l'autre côté. J'ai toujours aussi aimé idée qu'il y ait une petite entrée. C'est vraiment très agréable parce que c'est très cosy. Vous avez quelques marches, vous avez un, un espace vraiment d'accueil qui est à l'extérieur et là vous pénétrez dans l'univers de la boutique. Donc c'est très personnalisé, c'est très chaud comme ambiance. Et en plus on voit, c'est pas décoré aujourd'hui, mais par exemple l'installation électrique ou des lumières comme c'était précédemment une galerie d'art est dressée comme une galerie d'art. Donc c'est splendide parce qu'on a vraiment un jeu de lumière important. Donc on va pouvoir aussi, et c'est cette chance dans ce local, bah, jouer avec le style des lumières et jouer avec le style des lumières naturelles qu'on retrouve ici faut comprendre c'est qu'on est dans un local, une ancienne maison qui est très ancienne et je vais vous montrer juste derrière l'envers du décor puisqu'on aime bien toujours vous montrer euh, ce qui se passe également derrière. Juste ici sous le porche passaient les chevaux pour aller dans les écuries derrière voilà c'est euh, tout a été bien entendu transformé, tout a été rénové, l'immeuble était en très mauvais état, il a été restructuré il y a une dizaine d'années et donc on a vraiment l'historique complet de l'immeuble avec euh, voilà il faut s'imaginer les chevaux qui passaient ici et l'entrée, euh, l'ancienne entrée de cette maison qui était une maison bien entendu de mètres et on re rentre dans le local par ici. On voit aussi que la propriétaire a voulu conserver cette rosace puisqu'elle l'a décalée. Euh, c'est bien entendu, elle n'était pas positionnée ici, elle a pu la récupérer lors de la rénovation, elle l'a réimplanter dans le parquet de manière à conserver un côté historique et c'est aussi ce qui a déclenché chez nous le coup de cœur puisqu'on adore avoir des, de l'immobilier chargé d'histoire. On le disait tout à l'heure, il faut s'imaginer que le général de Gaulle, donc un grand monsieur, s'est fait prendre en photo juste devant la boutique. Ça complète le côté historique de cette boutique. Et aujourd'hui, on veut bah, participer aussi à notre échelle, à l'histoire lilloise grâce à vous, grâce aux investisseurs qui vont permettre de rénover un grand nombre de locaux, d'immeubles, de, de lieux en fait, à Lille et créer et participer à de nouvelles histoires de vie avec tous les gens qui vont habiter dans ces immeubles. Donc encore une fois, merci pour votre confiance, chers clients investissement locatifs, chers investisseurs. Et maintenant je vous invite à nous suivre dans le reste de la journée puisqu'on va se promener un petit peu à Lille, parler des quartiers, de l'investissement à Lille et bien entendu visiter des projets de clients, des projets en cours avec notre équipe Lilloise. A tout de suite.